Et bonjour à tous, c'est aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode de Mario Galaxy. Et oui. Voilà. Donc c'est le dernier épisode, reste euh, à niveau confortablement. Et pardon, le lumeur. <rire> Donc oui, donc là on va tous faire, on va tous, ouais, on va faire tous les dernières étoiles, les 4 dernières, donc c'est parti, ouais, il nous restait quatre, que 4 quatre à faire, donc euh, c'est pas mal. Mmh. Alors ah, ouais, moi je crois qu'il m'en restait 3 à faire, mais non, non, je juste con, ouais. non, puisque que j'avais compté 57 étoiles, qu'on avait. Et... et en fait non, il nous reste encore en plein. Ah voilà. donc c'est parti pour une nouvelle vidéo sur Marine Galaxy. Et forcément la dernière La dernière partie de ce jeu. Oh là là Oh là là c'est Mais Non je me sens pas. Je pense qu'il y avait une ville à Et hey, what oh. Il chaud. C'est gâte de le dire. Mario, qu'est-ce qu'il fait Mario, qu'est-ce que tu fais C'est bizarre, ça fait un peu de fou. Ah, c'est bon. Parce qu'en fait, il faisait pas le focus sur le jeu. Sur l'écran, par exemple. Et là, c'est bon, il fait le focus. Non c'est bon, c'est pas ah, fait. Attends. Ah non je viens compléter on l'a déjà fait. Non. C'est bien. Il faut se faire tuer eux. Non mais c'est un boss. C'est vrai ce qu'on va faire. Et la fois dernière on n'avait pas un boss. Non, instinct. Ah là. A... C'est vrai mec, t'as pas trop fou comme ça. En Enflammé comme ça, t'as pas fou. C'est une blague, c'est cadeau. Une blague, en passant, c'est cadeau. De bah. C'est -ce ça, non mais... Un jeu bleu vert passage là Attends, je vais peut-être regarder sur la capture, c'est peut-être mieux Qui regarde sur... Wow Qui je regarde sur la capture franchement non Si j'avais marre le Galaxy sur, sur l'immunitaire, sinon je ne vais pas être truc bizarre Excusez-moi, j'avais un peu froid, j'avais... Je pouvais pas me retenir faire un non. Je voulais bien me retenir, mais c'était impossible. Et je suis mort, parce que j'essaie de faire des trucs bizarres. C'est ça que je suis mort. Non, mais une mort dans Mario Galaxy, c'est bien. Sinon, c'est nul. Qu'est-ce qui m'arrive À la fois, j'étais si bon, c'était moins bon, plus bon que ça. Là, je fais n'importe quoi. Ah non j'essaie de récupérer le champignon Ah voilà Pourquoi Mario Bon laisse tomber pourquoi Mario il n'arrivait pas à ce qu'il est débile Ok ok ok j'ai survécu tu sais pas pourquoi Vous êtes sérieux, là, Wow Je sais pas comment j'ai fait Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Mais, vraiment. mais sérieux. Ah, J'ai utilisé mon champignon. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais plus jouer ou oh, quoi ce dernier épisode? C'est pour ça. Bon, je le ferai ce dernier épisode. Je vous C'est bon, un nouveau checkpoint. Je pense. Surtout, il est rouge, l'envoyant comme Mario. Est-ce que je ne sur la capture? Oui, je m'en reviens à hein. Ah, et là, je prends l'étoile sans prendre le Beaucoup oui, de d'énergie. Non, oh, il n'y a pas de décalage. c'est Sur la capture et sur le jeu. Là c'est du nouveau à l'heure Faudra en prendre Mais qu'est-ce que tu as <rire> <rire> <rire> <rire> voilà, fou, pas Une pièce enfin, J'ai caché une pièce, je veux dire C'est censé être un bébé, hein. je viens de sortir ton œuf. Ben, je t'ai forcé à sortir plutôt, oui. Ce que je veux dire. Qu'est-ce que je fais Des bêtises comme d'habitude. J'essaie de l'attraper, mais Ouh, les Et alors, je peux où il est, Mario Évidemment, quand je l'attrape, ben, je me fais cramer. Ah Attends, je regarde plutôt sur la capture Non mais t'es sérieux Non mais Mario Tu dis que j'ai l'argent Ça m'en pas vraiment mais... Je vais mourir Ah non c'est bon C'est pas compliqué J'avais été la de nous me de dessus étoiles et on a terminé le jeu. Et oui, c'est un court épisode aujourd'hui. Pas à J'ai fait de la place sur mon téléphone pour filmer ça, donc... Oui, mais surtout si je faisais des étoiles secrètes aussi. C'est parti pour cette étoile. Euh... Dans le Attends, de Polo. <rire> Je parle du silage de Polo, je sais c'est quoi. Attends, c'est sombre là Dans la capture, je crois. Point, point, point. Parce que là, ça va. Dans la capture, dans l'eau. Non, ah, je regarde dans la capture. Ah, je joue avec la capture, en fait. Euh, J'ai pas le choix. Hein, typiquement Oh, ici, c'est sombre dans la capture. Vous voyez comme moi, parce que là, je joue sur la capture, en fait. Heureusement, là on a le... là, je regarde plus sur la capture parce que c'est un peu sombre la capture donc. Ah la à ah, Ça parle automatique. Par je préfère regarder sur la capture parce que là, je ne vois rien en fait sur le truc. Au bout de moment, où j'ai... de G. Le, le... même, il de plein D. Je plus, sur la capture, ça... J'ai l'impression que si sur la... Ah non, c'est pas la calme. Ah oui, une carapace ça va m'aider. Non, je dégage. Le bloops. Au moins, je suis en 2D. Hein. Ouais, normal, ils sont pas en 2D. Je jeu est pas en 2D C'est hein. un 3D 2D. C'est pas vraiment un 3D, mais, le Galaxy. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire Je en sais fait, pas, c'est un des meilleurs jeux. Mais Déjà, étaient content de cette nouvelle mécanique. Surtout des musiques, cultes, jeux vidéo. Eh hey, il est là, le 1. Je l'ai pris à l'envers, ça marche pas. Moi. <rire> je vois pas comme ça sur la capture, c'est bizarre. Bon, c'est censé être plus éclairé sur une capture. T'as reperdu. C'est trop bien. Et hop là. Et on est à place à 11 minutes, il est en encore des on aller de chercher et le replay, on fait le dernier niveau et le display est terminé. Trop bien, c'est la dernière partie du jeu. Le comète. Là, là il y a son niveau secret, c'est parti euh, pour l'avant dernière étoile. Non, c'est Begoman euh, avec un seul point de vie, je crois. Non, oh, Bégoman contre la main, okay, c'est pareil. Non, oh, les points de vie, un seul, c'est, euh... c'est euh... un seul point de vie, c'est les comètes. Non, c'est pareil, c'est un poisson, c'est bizarre. Je voulais que je monte la luminosité de la console pour voilà, aller Ouais, je vais faire call le... Un saut. Ouais, <rire> ça marché. Je pense que c'était pas ça qu'il fallait faire, mais c'est pas grave. Non, mais je l'ai vu, le truc vert... La petite vert, je l'ai vu pour finir le truc. monte en fait. Sauf que je ne suis pas en deuil de répétition. Tiens, est-ce que ça marche On te libère une deuxième fois, peut... c'est cool. C'est vrai, je fais deux fois ma meilleure étoile, et... tu joues. Non, en vrai, je suis pas les étoiles de être C'est toute classe. De retour, hein. Je... Ah, ouais, bah oui, une... Non, non, non, non, non, non. c'est Je ne peux pas faire ça. <rire> non, mais vraiment, non. Ça cheater. Et là, je l'ai vraiment excité, c'est bon. Elle, elle eut l'étoile, ah bon. laisse-moi tranquille. C'est ton frère qui est méchant. Tu veux me tuer, toi t'es sympa. Tu veux pas me tuer. C'est cool. Non, je peux pas dire c'est mon... Ah alors, c'est pas mon truc préféré parce que je déteste ce passage. Je l'aime pas. Faut attendre. Attends, on est pas dans Sonic. Dans Sonic, mon serait. Ah, par contre, là, c'est pas pas toi, mais ma manette Mais on une coupure. Ouais, ah, c'est bon. La manette elle marchait plus, tu sais pas pourquoi, mais. Ah, j'ai dit, te... ah non, non, je marche plus, c'est hein. Pourtant, elle était. Elle marchait plus, mais elle était encore allumée. Elle marche plus, mais je suis encore allumée. Je suis logique. C'est pas vraiment logique ma petite. C'est parce que je suis connecté avec la manette, C'est pas grave, je suis perdu 2-3 secondes. C'est pas Comment ça va pas te C'est bon. Et là, on va faire un oui, il va de travers, c'est marrant. Sinon c'est des super music Voilà, j'avais ça à nous rendre des, des, des points de vie. Je pensais que. Ah non, c'est pas dans cette galaxie là, c'est un seul point de vie en fait. C'est dans une autre. Je comprends peut-être. Hop Hop Allez on gauvel, je vais me faire toucher mais ça va c'est un tp donc ça euh... je est failli me faire toucher par le par le truc électrique et donc ça aurait pas été cool c'est vraiment ça hein. je saurais comment tu toucher ah, c'est bon il me reste 3 minutes pour me débattre. ok on saute dessus là c'est le boss le plus simple du jeu. Non mais vraiment, c'est vraiment le plus simple, oh. Je suis au-dessus de l'étoile, super. Voilà. Tout <rire> speedrun, voilà. Wow. J'ai atterri directement sur l'étoile. C'est beau. Faut quoi. 59, il reste une étoile et on a terminé le jeu. Enfin, ah pas Sans en parler. Ah oui, on a terminé le let's play. Bah je suis pas plus réjoui que je joue parce que j'adore ce jeu. Mais bon, à bout de moment donné, il s'arrêter. Il n'y a pas de commerce, j'adore. on va faire une autre étoile. Il faudrait avoir des étoiles dans le jeu. Par exemple, pas raison revenir à ça. <rire> ding ding, hey toi là T'en auras pas des fragments d'étoiles J'ai vraiment envie de vous prendre... Voilà, ouais, bah, bah, de toute façon on a déjà lu ce dialogue. Et d'ailleurs, c'est bien que ce soit pas sur la Wii. Enfin bien la Wii. Mais... mais du coup le, le gyroscope il est bien mieux. Ouais, le gyroscope est bien mieux que sur la. que sur la Wii. Que sur la Wii on avait un, un petit truc euh, gris ou noir, comme on préférait. Comment, comment il s'appelle C'est ça. Je sais pas comment il s'appelle le truc gris noir. Mais on devrait le mettre devant la télé pour, euh, pour viser. Par ben, là, là, je, je pourrais pas. C'est à la manette, oui, captez pas le truc. Hein. Parce que si vous savez comment j'enregistre ça, ben... Là, la manette, on dirait que mon Dieu, comment il enregistre Mais c'est peut-être comment j'enregistre. Euh... Je vais vous montrer. Oh non Oh non Oh non, pas lui Oh non putain Pas eux j'ai déjà fait un vidéo, j'ai qu'à mettre l'extrait euh, où je l'ai fait. Oh non, non, non, non. j'ai pas envie de le faire. Ouais, mais si je mets l'extrait, ça sert à rien. Mais au pire, je suis une, une autre étoile, au pire. On va se Et bah pour coup, du coup, je te donne une, une Il y quand même y 6 tonnes, mais je prends beaucoup, mais ça, c'est ça, ça, ça. Oh, même la princesse prisonnière. Attends, allez, je veux une comète bleue là, je veux une comète bleue, allons la comète bleue, je vais faire la comète bleue. Et dans la terrasse, je vais pas faire dans la terrasse. Attends, je vois. Elle est dans la terrasse. terrasse. terrasse. terrasse. terrasse. terrasse. terrasse. terrasse. terrasse. Celle-là, celle-là, voilà. La dernière étoile qu'on va faire c'est une comète bleue, c'est beau. Une étoile que déjà faite. Putain <rire> j'ai vu toutes les étoiles sauf la comète bleue. quoi. Les comètes je les ai même pas faites. Ah non Devant ton dos au royaume des abeilles. Mais je pensais que vous l'avez déjà fait ça, non Oh bisous, j'ai rien. De toute façon ça va être rapide. Bienvenue dans la galaxie. Manche. Yaha okay. yeah. Désolé, j'avais envie, face à toi à lui. What Ok, Mario. Hein, je vais des trucs bizarres. Là, il se dit, mais qu'est-ce que tu fais Bah ben ouais, mais j'ai un passage, moi, tu sais. <rire> peut pas. Attends. Non, Mario. Bon, il y avait envie de sauter. Au revoir. <rire> C'est pas ce que je voulais faire. Et vous savez ce que je voulais faire si vous avez regardé mes anciennes vidéos sur Mario Galaxy, vous le savez. Ok, Shadow Mario. Non, c'est Cosmic euh, Mario. C'est pas Shadow Mario, c'est pas Poser junior. Aïe! Ok, Mario a sauté tout seul, j'ai même pas pu en doute, hein. si s'est fait un un un, throw, un jump. Mais mais mais mais qu'est-ce qu'il fait la nuit? Mais je l'ai même pas vu me dépasser. Bah ouais. C'est un passage secret que j'ai pris. Et oui mon gars. Et voilà, là c'était la dernière étoile qu'on avait récupérer dans ce display. Ouais c'est un très court épisode on c'est c'est fou quoi. C'est un très court épisode. est ce que dans un esprit j'ai fait à 100% non j'ai jamais fait jamais. un esprit à 100% jamais peut-être si un jour pas très long je vais peut-être à 100% mais par exemple sonic 3 le moment est enfin venu rentre au cœur de l'univers et donc il était cher qu'est ce que tu racontes n'importe quoi n'importe quoi alors une queue de scène donc je vais monter cette queue de scène je remonte une queue de son ah oui ah t'as augmenté le son <rire> Ouais il marche Mario <rire> Il se prend pour qui Pour une fille en détresse je, je crois pas Mario, c'est quoi cette marche Ah oui, parce qu'il y a aussi cet écran là pour ce niveau -là, évidemment Donc c'est parti pour le dernier niveau du jeu Alors... C'est beau ça Et oui, 60 étoiles dans Mario Galaxy Plus 70, pourquoi ils ont fait ça Je sais pas Peut-être que ceux c'était trop long, tu vois, au oh, list-player, waouh Il pensait au les player c'est bon. Ouais, de je... toute façon, si dans le moment où j'avais fait un list-play, j'avais qu'à faire un background jump. Mais qu qu'est-ce qu que tu racontes Qu'est-ce que tu racontes T'as déjà fait un list-play Ah oui, pendant mes heures, parce qu'on reste quand j'en ai mal. Un list-play vers son switch. C'est un là. Hein. Ok. Je pas quoi, c'est l'aspect Mario, j'ai fait aussi un aspect Sonic. Il y aura un autre aspect Sonic très bientôt. Je dis pas quel jeu, mais un jeu Sonic qui va bientôt arriver. Je ne sais pas lequel. Je dis que je vais me faire crier avec le cul. Ainsi, ah, Bowser c'est sympa wow. Ah bon, j'ai pris ces fermes d'étoiles Quand Quand je les ai pris Eh oui, c'est niveau, je vous l'ai rappelé Ok Mario fait un land jump normal, je veux dire C'est pas grave ça C'est le plus facile de passer plus niveau. Regarde on a plein de vie C'est marrant ça on a 14 vies purées. Eh ah oui, j'ai pas dit, l'autre, non, hein, c'est tout. J'ai pas dit, ouais, je dis purée. Putain, non mais, on a, on a 14 vies. Mais tous les fragments qu'il y a aussi, tu vas me dire. Mais toutes les vies, eux mêmes en fait, avec un monstre, il y a encore une vie là. C'est cas où, hein. On peut faire des trucs bizarres pour aller à traiter, ça te dit. Oh non, j'aurais pas dit, il faut parce que là je pense que nous fonctionne qu'on aurait qu'un écart. Hop encore une vie. <rire> non mais c'est bon, là, vous arrêtez de donner des vies. En même temps on aura plus de besoins. Je te sache rien. Non Oh purée Oh purée, je suis vivant <rire> Oh alors là là Au moi je te dis. Là, je ne sais pas comment je fait pour sa mais c'était magnifique. Il y a plein de pièces ici, c'est beau. <rire> ouais, ouais, ouais, ouais, où oui, est tu sors, toi Non, oui, mais des bob-ombes. Oh oui, bien sûr, des bob On Non, c'est pas des bob Non, c'est des... Des bibbos. Oh, je vais Non, mais j'ai quoi aujourd'hui Je meurs tout le temps. D'habitude, je ne peux à Mario Galaxy, là, Dernier épisode, vous dit le dernier épisode, il me dit, ça pue, hein. ça pue, non, hein. ça se hein. prend tranquille, toi. Elle cherche de loin, elle oh, est on Ok, je suis là, Bowser. Je dis Bowser, dis Bowser Junior. Eh <rire> bien, qu'est-ce que tu cherches, la princesse Je m'en fous de ta princesse. <rire> là, ta gueule, Tu <rire> suis méchant avec la princesse. Ah un pic plus petit coup de virginia quoi, n'importe le coup mais je dis, ah, elle trop Bon trop mangé. C'est méchant de dire ça mais c'est pas grave Je m'en fous. T'as ah, trop mangé bon bon T'as trop mangé bon bon. Fait Je fais les vœux aussi hein, tant tant qu'on est là. Ok Mario. D'ailleurs <rire> dans ce jeu, il n'y a pas les coupes à Ils arrivent dans.. non, mais non, mais non, parce qu'ils étaient déjà créés dans Mario World. Donc y a pas les coupes animaux, non, mais ils sont gros là dans réponse. Oui, c'est tout. Leur est enfin venu, Il est temps de mettre ta à la grande planète impériale qui sera le cœur de mon nouveau et l'univers. Au fond, bien grand et sûr. Mais il faut Autour de ces planètes, avec Peach, je fais partir mon grand empire galactique militaire. Avec un nom. Nouveau Bibang, Bibang, mon nouveau... nouveau Empire, merde, j'ai appuyé sur... J'ai pas eu le temps de dire. Le je jeu est méchant. Mais avant cela, Mario, je vais te faire disparaître une bonne fois pour toutes. Arrête, Disparaître avec une gomme Mario, t'es pas possible. bon il plus vite que toi. Oh non, c'est la roue de Bowser. <rire> Dang Ah ouais oh, oh, oh. C'est des chanteurs de chan euh, par Nintendo qui ont en fait ça Non. Hein, que... oh, oh, oh. Je me suis trompé au niveau du saut. Écoutez. Il y a des personnes de chez Nintendo qui ont en fait la musique. Ouais, non mais, non, mais je veux dire, avec leur voix, je veux dire. Écoutez. Ouais, c'est doté, la fameuse. Je suis LinkedIn, donc aime ont chanter chanté. Ils ont dit, eh, vous inquiétez pas, je vais, on va chanter sur cette musique, qui est trop géniale. Et pourquoi je ne l'ai pas shooté dedans hein, tout de suite mais oui, parce qu'il fallait le faire, en Il faut shooter dedans, en fait. Et il crache des bouts de fou c'est vrai mais jusqu'à la congé. C'est encore des gens qui vont chanter Allez, bon, je reviens par ici. Arrête de copier Sonic. Le mec, il copie Sonic The Hedgehog. Oh, il m'a trollé D'ailleurs ah j'étais trop les bonjour Oh, tout trop Mario Ah, c'est tous les gens qui chantent, c'est pas Nintendo, pourquoi ils ont font ça Pourquoi ils en font -ils ils ont des personnages qui chantent Wow T'es déchaîné aujourd'hui, bonjour en fait, ça vibre en fait, parce qu'il est gros. Purée, <rire> mais je suis pas du Mais il est vraiment gros en fait. Un gros Bowser Un Gros Stortif. Et t'as moins 100. Ah non, pas comme ça. Non, mais là, la beaux arrête de faire n'importe quoi. Je me suis juste attendu, c'est. Oh purée, c'est déjà fait. Bon, bah, au revoir, Ça fait à peine 30 minutes que le live est dansé. On a, déjà, on a déjà terminé le let's play. On a déjà fait pareil pour les Simsanop. Chut. <rire> parler pendant après donc merci à tous en regarder ce display à très bientôt pour le prochain que je repars, des nouveaux bébés étoiles sont nés, un jour ils forment sur seulement une nouvelle galaxie, mmh, Bien sûr. en fait j'ai menti, il disait ouais je vais plus parler de tout le monde, lorsqu'une étoile s'éteint, et se prise en et en éclat, puisque c'est s'amuse-t-il, ah pardon. Ben, euh, ceci s'amuse-t-il, forme une nouvelle étoile, et le cycle de la vie recommence. Et Cependant, je n'ai jamais... jamais tout à fait la même étoile. Ah bon. C'est un... Et ça... C'est oh, pas mon anglais. Ok, c'est ainsi un... rien du tout. <rire> et c'est ainsi que une nouvelle semaine est que pu roter pendant une heure et demie. Et dire pourquoi il n'y a d'écran en fait merci. Charles Martini, merci pour ce beau village. Que ce vous Mario, euh, Luigi, Oudie, on se passe dans le jeu, This is the truth un ah, nouveau préféré ici. Welcome. Welcome to Galaxy. Et voici les crédits du jeu. Donc, voilà. Euh, c'était super comme mes c'est un de mes esprits préférés Parce que Mario Galaxy franchement j'ai vraiment aimé le jeu J'ai vraiment approché au niveau du gameplay C'était trop bien en fait, surtout le gameplay c'était génial Les musiques, l'histoire les, euh, en elle-même C'est vraiment original franchement comme, euh, comme histoire en fait C'est vraiment original du coup euh, c'est vraiment bien Marie dans l'espace, mettre sa vie en danger, hein, plus tard, dans l'espace. Et là, mon truc préféré, bah, c'est une musique. c'est vrai que les musiques sont, sont, sont vraiment belles. Ouais. Euh, et puis voilà, elles sont vraiment jolies, les musiques Et aussi, bah, le gameplay, il faut vraiment, sauf que la manette, pour... Euh, voilà. c'était cool. Son esprit était vraiment cool. Et puis j'ai rien d'autre à dire si c'est let's play, c'est pas le let's play, euh, enfin play était vraiment cool à faire. C'est le jeu qui était vraiment cool, on s'est trompé dans les murs voilà, ça vrai que tout le s'est trompé dans les mules. Là on a une magnifique musique pour les crédits ça Et puis là, depuis on est sur Mario 3D Insta, Star, on peut répéter quand on veut cette musique, voilà, parce qu'elle est trop géniale en fait, elle est géniale en fait. Une musique préférée du jeu. Est-ce du la voit une seule fois en fait Oui, typiquement on voit une seule fois cette musique en fait. Par contre, le moment où il on va eu, euh, dans le trou pour sauver tout le monde. Euh, ça, ça touchait plus d'une personne. C'est tout le monde en fait. Et pendant la première fois que j'ai vu ça, j'ai. <rire> J'ai fait tellement de fois ce jeu pour dire qu'il est génial. Je l'ai fait tellement de fois en fait. C'est tellement nostalgique. J'ai vu quand j'étais petit. Et quand j'ai joué quand j'étais petit, bah, c'était plus dur pour moi parce que ouais. Mais sinon... Euh... C'est un jeu préféré de Mario. C'est mon Mario 3D préféré, c'était avec Mario Galaxy 2. Euh, alors je regarde un truc Mario Galaxy, il Mario Galaxy 2, parce qu'il manque les musiques, nos stagiques en fait, les musiques sont bien dans Mario Galaxy 2, mais c'est tout quoi. Dans Mario Galaxy 1, ils sont géniales, ils sont énormes, ces musiques-là dans Mario Galaxy 1, et euh, ils manquent juste les musiques dans Mario Galaxy 2, même s'il y a Yoshi, ça rajoute un petit peu plus de gameplay avec Yoshi, ça va, mais euh, c'est la musique qui manque et c'est dommage que les musiques vont régresser au fil du temps et puis voilà, ben, ce qu'on fait, je préfère marquer l'extrême, finalement. Et les niveaux, bah, c'est grave. C'est vraiment... Et l'idée, l'idée, c'est... comme bon, je dis, même si bon, voilà, c'est la princesse voilà comme d'habitude, mais sinon, voilà, c'est rien d'être un Mario classique, je final voilà C'est donc plus facile de laisser, et à bientôt pour le prochain. C'est je veux bien vous dis au revoir et, et donc voilà donc c'est la fin du jeu marine galaxy donc merci à regarder sur display jusqu'au bout et à très bientôt pour un prochain, une prochaine vidéo ou un prochain c'était bon les... Ciao. oui notre esprit